I can't show you now. I'm in charge. I can't show you now. I'm in charge. I'm tired of this. I'm in charge.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 منورو أبيض فرينو بولس لاسيكا بالي.الشيء اللي هيزاري يمتاعو تياعو.أنت قاعد تشعل إبروات كل دقيقة في سلالة صن لما يتنا لما تقفنو.اندي نسرة.الشيء إبروات كل نسرة عن غيره قانجي تكيلو كاريات تكيلو سلعة تكيلو.إنذاي تكيلو. Dernier à à pas Il à de de de je ne sais pas si vous avez travaillé avec moi. Si vous avez travaillé avec moi, vous avez travaillé avec moi. Si vous avez travaillé avec moi, a avez travaillé avec moi. Si vous avez travaillé avec moi, vous avez travaillé avec moi. Je ne sais pas si je suis un peu de mal à la garelle. Je ne pas si de mal à la garelle. Si je suis un peu de mal à la garelle, je ne Botatin n'y a pas de solution. Soit il y a le choix du négro, le comme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 يعني تكاملهم على تنو. تكعب منو بس فات المسارق تما تمنو. تما تمنو مندهو كسوفس ترسل. يه ميتا كلو كاتكل لك هندنا Alors, si tu m'as dit mon, il faut avoir le samedi, parce que c'est juste un jour samedi, balle ou samedi, tu as tout y pas de je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas Je ne sais il a fait une cratie. Il a quand même été capable de la des de les faire sortir. Ils de et Satan, si on a mis un mot à la maison, on a un mot à la maison, on a un mot à la maison. a un mot à la un un Zerellen, zéro cent zéro, par 500, quand on a ለጎመን la campagne, le a Des le gouvernement confesse notre campagne le il y a quelque temps, le gouvernement a déclaré que les armes rangées sur qui de la garde nationale, les armes de la police, les armes de la gendarmerie, les c'est un ጊዜ ጀምሮ ça que tu as fait, c'est que tu as fait, c'est un peu comme ça que tu as fait, c'est un peu comme ça que tu as fait, La métamorphose. Parce que maintenant, il y a des casus qui de la métamorphose تاكل سيئه ممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه سنتيمتر الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من من pour se dé0, le futur fait le grand damier mais c'est pour, on le frère après la notion d'entre nous Le tournage c'est-à-dire qui n'a pas vu Que l'on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 que cela nous apprécier le changement contre le tree et puis que nous, ça permet de un creator de la pour De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 avant 900 jours chacun, bataille que Guaro s'est fait battre là j'ai été quand j'ai un alfort de l'a malmati, le bataille. Il y a malmati, je Afswader Kalakaravar, l'aqalja gagne chilim, gavea la immense. Il m'a dit que c'était un peu comme un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder, un swadder,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 Arswader a chiné, bemaït. Tous les arswader, vous avez regardé quand vous, hier n'agir madriguin n'a pas été comme ça là, le but viage s'est balonné. pas il n'a pas de à la Il n'a pas de à la à la pas